C'est euh, dastro <rire> <Technique. rire> Bon, alors, voici la lunette. La lunette est en trois morceaux. Je l'ai démontée pour euh, les besoins de la vidéo, puisqu'aujourd'hui... Nous allons... Peindre, euh, non, euh, bah si peindre l'intérieur pas dans l'intérieur, hein. en noir. noir, pour éviter d'avoir des reflets, voilà pour éviter les reflets, donc on prend du noir mat, alors, ah bah, j'ai refermé le truc, ah c'est bon, donc ce qui est important c'est de bien secouer, parce que si on ne se coupe pas, ça marche pas, On va commencer par euh, le tube euh, porte lentille. D'accord Alors, comment ça marche bah, On a le bon. Ok, on y va. Alors, on fait toujours un petit spray dans le vide pour éviter les gaz et les petites, euh, les petites projections. Et on y va. J'essaie de me mettre dans le champ de la caméra. Voilà, on y va par petits jets. On essaye de bien faire ça, tranquille. On évite les longs jets, hein, parce que ça va faire des coulures. Wow. Et après, on ne peut pas dans l'autre sens Ah si, on hein, fait dans l'autre sens aussi. Pour le faire Bien sûr. Voilà. Bonjour. Sacha va continuer. Alors Sacha c'est mon petit-fils. Donc euh, il est très doué de ses mains. Et je continue pas de faire Vas-y. C'est ah. dur. Vas-y. Voilà. Pas trop près, pas trop près, pas trop près. Si on est en train d'en mettre là, là, je suis en train de me peindre l'extérieur. <rire> je vais faire des bébés. Bien incliné regarde, Bien incliné comme ça. Tu l'incline, t'as mmh. juste à faire ça, t'as pas à faire ça, comme ça. D'accord. Vas-y. Comme ça. D'accord, euh, euh, ouais. Vas-y, je te le tiens. À deux, on ira encore plus vite. Ah Dépend <rire> un Attention, hein Il est tatoué. Attention, là, ça, coule un peu. ça coule, ça coule. Puis, tu, fais des, tu fais des trop grands jets. Je ouais, crois. un petit, petit sopa là. Voilà, c'est des petits jets qu'il faut faire, hein. Parce que tu fais des trop grands jets. Voilà, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc c'est noir à l'extérieur, enfin à l'intérieur. Un petit peu à l'extérieur, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais... Alors il y en a certains qui m'ont posé la question, il faut mettre du, un baffle à l'intérieur. Un baffle, c'est une espèce de, de cercle qui vient rétrécir le tube pour éviter les, euh, euh, les dispersions de, de lumière. Je vais mettre un schéma hein, pour vous expliquer ce que c'est que le baflage. Le baflage, donc le, les baffles. Euh, il y en a tout du long du tube, il y en a trois. Donc là ici, elles sont déjà imprimées dans la masse du, euh, du tube. C'est ça, là, ce qui est cool dans l'impression 3D, c'est qu'on fait tout d'une pièce. Parce que ceux qui font, effectivement, qui ont toujours fait des lunettes astronomiques euh, amateurs avec des tubes PVC de, de sanitaires, tubes sanitaires, ils sont obligés ensuite de faire ce qu'on appelle de mettre des baffes, donc des, euh, des disques, et il faut les placer à des distances bien précises pour, euh, pour que ça fonctionne. Les reflets, euh, reflets c'est euh, si on ne pas en noir, les reflets, ça va faire quoi On va avoir des reflets de lumière et du coup on va avoir du mal à voir bah, En fait, on va avoir, ouais, on va, au lieu d'avoir un, une, une, une image bien noire dans l'oculaire, hein, le fond mmh. de l'espace normalement il est noir, ouais. et ben, on verra un gris clair. Ah. Et du coup ça dérange, on va avoir, on va, ben, bah, on va avoir un peu plus mal. Les, les étoiles faibles, on va, on va avoir du mal à les voir parce que les étoiles faibles, elles sont gris clair aussi gris clair sur gris clair ben, donc il faut qu'il y ait un beau bon contraste noir. et donc c'est pour ça qu'on va le mettre en noir et c'est pour ça qu'on a aussi des baffles donc pour chaque tube il y a un baffle de taille différente alors croyez moi ça sent très mauvais hein ouais. ça, ça sent va. très mauvais et donc et euh, ben. Il vaut mieux faire ça en extérieur, ou dans une pièce très aérée. Mmh, toutes les ouais, Je suis en train d'en mettre partout. Attends, je pense. Pourquoi tu vas mettre les vis ou les, Ouais, c'est ça, tu mets des vis là dans les... Ouais, trucs. là, c'est des vis. Ouais, mais du coup, les vis, elles vont, dépa... elles vont dépasser, et ça va gêner quand on va regarder, non Non, non, non. non. Ah. J'ai des vis de, de la bonne taille. Il faut des vis de, de, la, de, la, de la bonne longueur, faut pas que ça dépasse. De mm. Si ça dépasse de trop, faut pas que ça dépasse du, du baffle. Mmh. Tu vois Après même si ça dépasse un petit peu. Ça dérangera pas. C'est pas très gênant. Voilà le dernier tube. Et puis le truc le plus compliqué, donc là c'est le, le focusseur. Donc le le, le focusseur. Alors, j'ai fait une petite amélioration au niveau du focusur parce que quand on démonte le focusseur comme ça, quand on va jusqu'au bout, il n'y a rien qui l'empêche de sortir hein, au niveau du plan. Ça, ça peut tomber. Donc ce que j'ai rajouté, là, si on le voit bien à la caméra, j'ai rajouté ici des petites rondelles. Des petites rondelles qui... Lorsque on va arriver en bout de course sur le, la roue dentée, ça va coincer. Voilà. Allez, on y va. Je vais essayer de ne pas arroser Maurice là. Maurice, il y a à mes pieds. On pourra dire la partie euh, si Ah oui, bah, d'ailleurs c'est Maurice qui a fait les plans. Hein. Tout le monde pense que c'est moi, mais c'est Momo. C'est Momo le cerveau. Momo les bisques d'eau. Alors c'est une sortie en deux pouces. Deux pouces, ouais, deux pouces. C'est pouces. Ouais, des gros pouces. Hein. C'est des pouces, euh, c'est une mesure hein, mesure anglaise, anglo-saxonne. Nous, on utilise les millimètres. Les anglais, utilisent Et des les pouces. Pieds. Des pouces, des pieds. Euh... Voilà. Bon. Eux, ils utilisent leur corps hein, pour, euh, pour faire des mesures. une général, c'est plus simple. Donc c'est une sortie en 2 pouces. Donc euh, quand on veut mettre des oculaires, oculaire à 1,25 e de pouce, on prend donc un adaptateur de 2 pouces euh, à 1,25 pouces. Voilà. Ça nous permet de mettre des, des oculaires. Parce qu'il existe aussi des oculaires en 2 pouces, des gros oculaires et ça, ça coûte super cher. Donc voilà, ça s'adapte ici. Donc, euh, dans les fichiers de la lunette, il existe la pièce à imprimer. Et moi j'en avais déjà une, en métal. Donc j'utilise celle-là, hein. je ne vais pas en refaire une juste pour le plaisir. Voilà, il ben, n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Combien de temps Ou un certain temps 10. 10. 10 heures hein Ouais, je pense que demain, ce sera bien sec. Ah. Parce que... Hein ah, bec, hein. voilà Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, donc il faut vraiment que tout ça se soit sec, qu'il n'y ait plus d'odeur. Parce que quand on va remettre la lentille, euh, le produit qui sert à de solvant risque d'attaquer, de voiler la lentille. La lentille. Hein. C'est une lentille, c'est pas une lentille en verre, c'est une lentille plastique qu'on a acheté. Une lentille chez AliExpress, là, là actuellement elle est à 37 euros. Normalement elle est à 42. Il y a toujours des petites réductions. C'est pas des lentilles de qualité, hein, mais euh, voilà, ça permet de, de s'initier en tout cas. Voilà, euh, la mise en peinture est terminée. Euh, ensuite, je mettrai en peinture l'extérieur. Et ça, je choisirai une belle couleur. Bah ouais, du orange, du jaune, rouge. Euh, du rouge. Du bah, rouge et tu fais un logo NASA. Et oh non, un logo, <rire> un logo astronomie à la lunette. Ah ouais, tu, tu fais genre un autocollant et tu le colles et tu, tu coloris tout, je sais d'une jolie couleur, genre euh, rouge ou orange. Bon, on va voir. Et après tu colles. Bon, on va, on va s'amuser. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Sacha, tu peux venir et rester dans l'ombre. Mais... Euh, bah, voilà. La, la vidéo est terminée, Maurice il est là, attendez, je vais vous le montrer, hop, Momo, Momo, ah ah. il est toujours avec nous le Momo, hop, allez, tchuss bye, à bientôt.